J'attends mes venir aussi loin, aussi loin, aussi loin, tout près de moi. Bon, oh, c'est le temps, tu sais. Toi et moi, on est fait pour ça. Ma chérie, ma c'est la vie. Ouais, pour la vie ma Allez bien, Allez bien, Allez bien. Et et toi et moi On est on fait pour ça, ça. C'est mais j'ai perdu la et moi c'est pour la vie ma chérie, ma jolie Je vais t'emmener dans un coin de paradis On écoutera le même pour la du monde Dis-moi parler plein les oreilles ouais, à famille chérie, ma jolie, allez viens, je t'en dans un coin de paradis Allez viens avec moi, je t'en supplie ma chérie, ma jolie Va tu m'épouser, va tu te marier avec un pauvre gars Ouais c'est vrai j'ai pas beaucoup d'argent pour qu'on Mais j'ai beaucoup de cœur à te donner parce que d'un autre, ma chérie va jolie Va t'aimer pousser, va t'aimer pousser Je me bien pour lui, dès que je t'ai t'aimais pour la première fois, je savais bien que c'était toi. quand pas jeté ton regard si vieux sur les pieds. Et mon cœur a fait beau, beau, beau. Je suis si en plein cœur. Par ma chérie, ma jolie. La chérie, ma jolie, je l'aime, je l'aime si fort. Je l'aime, je l'aime si fort. Allez viens avec moi ma chérie ma jolie. Allez viens je te promets, on va s'aimer. Du euh, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae pour nous accompagner toute la vie. Tu le reggae ma chérie ma jolie ma chérie ma jolie ma chérie ma jolie ma chérie ma jolie basse et te avec un pauvre gars ma pauvre billet n'a j'ai pas besoin d'argent quand on va se te promettre j'ai beaucoup d'amour à Je suis authentique Authentique, authentique, authentique Allez, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens quoi de dans un de de paradis, ma chérie, ma jolie, ma chérie, ma jolie